Salut la fraîche aujourd'hui nous allons parler du pack. Le pack est le groupe du plus grand nombre de bloqueurs présents sur le track. Toute équipe confondue, il ne peut y avoir qu'un pack sur le track. Pour qu'un bloqueur fasse partie du pack, il doit être à moins de 3 mètres devant ou derrière le bloqueur du pack le plus proche. C'est là que les petites lignes sur la piste sont d'une aide précieuse. Les deux équipes sont responsables du maintien du pack. Un bloqueur sortant du pack s'expose à une pénalité. Chaque équipe doit avoir au moins un bloqueur sur le track par jam pour former le pack. Plus de la moitié des bloqueurs de chaque équipe doivent former un pack avant le début du jam, entre la ligne des jammers et la ligne des pivots. Seuls les bloqueurs pivots peuvent toucher cette dernière ligne. Si le pack éclate lors du jam, les bloqueurs des deux équipes doivent agir au plus vite pour le reformer. Nous reparlerons du pack lorsque nous évoquerons les pénalités. En attendant, il ne vous reste plus qu'à chausser vos patins, rejoindre le pack, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.